Comment avaler sa salive pour chanter Peut-être que tu rencontres cette difficulté. Tu chantes et à un moment, oh, tu as de la salive, tu t'étouffes, tu ne sais pas quand euh, déglutir, on va en parler. Moi, je suis Antoine, je suis coach vocal. J'aide les chanteuses et les chanteurs qui veulent améliorer leur voix pour s'éclater au quotidien en se faisant plaisir, en chantant. Alors, euh, cette histoire de salive, il faut déjà que tu comprennes comment ça fonctionne. Quand on, quand on avale notre salive, quand on déglutit, notre appareil vocal n'est plus disponible. Pourquoi Parce que euh, dans le processus de déglutition, les cordes vocales vont se fermer d'accord, pour protéger les accès à la trachée. Il faut que tu comprennes qu'ici, on a deux tuyaux. On a un tuyau qui est ici devant pour l'air et on a un deuxième tuyau qui est derrière pour les aliments, l'eau, etc. D'accord, la Partie oesophage, c'est juste derrière. Ce qui fait que quand tu euh, manges quelque chose ou quand tu avales quelque chose, il y a un petit couvercle qui va se mettre par-dessus la trachée ici. Il y a tes cordes vocales qui vont venir se fermer pour bien bloquer l'accès au tuyau et de manière à ce que les aliments et y compris la salive passent derrière dans la partie œsophage et qui va ensuite être envoyé dans la partie digestive. Donc, pendant que tu déglutis, tu ne peux pas euh, parler. C'est pour ça que des fois, on fait fausse route quand on mange en même temps euh, quand on mange en même temps qu'on parle, parce que quand on mange, eh bien, on voudrait que les cordes vocales soient fermées en protection pour que les aliments aillent bien dans la partie digestive, mais quand on parle, on va avoir besoin qu'elles s'ouvrent pour pouvoir parler. C'est là qu'on fait une fausse route et que les accidents arrivent. Maintenant, ce qui se passe, c'est que donc, du coup, quand tu déglutis, tu ne vas donc pas pouvoir parler en même temps. Tu ne vas pas pouvoir non plus respirer parce que l'accès à tes voies respiratoires sera fermé à cause de cette protection des cordes vocales qui se ferment pour justement qu'il n'y ait pas d'intrus qui arrive dans tes poumons. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que quand tu chantes, il va y avoir un temps pour respirer et il va y avoir un temps pour déglutir. Malheureusement, on ne peut pas faire les deux choses en même temps. Bon, maintenant ce qui se passe, c'est que. Il existe pour la respiration des techniques où on peut améliorer son temps de respiration, on peut apprendre à respirer très très vite, on peut euh, même chez certains qui font du chant continuer à faire rentrer de l'air par le nez pendant qu'ils continuent à chanter par la bouche, etc. Bon, ça c'est des techniques très avancées, mais je veux dire, au niveau de la respiration, on peut améliorer des choses. Et ce qu'on peut améliorer, c'est notamment le temps qu'on va mettre pour inspirer. Maintenant, pour déglutir, ce n'est pas un temps qui est compressible. On ne va pas pouvoir euh, déglutir plus vite que, que les gens. C'est vraiment un, un phénomène physiologique que tu fais euh, plusieurs fois, enfin euh, des, des, des milliers de fois par jour. Et donc, ben, ce temps-là, on ne va pas pouvoir le raccourcir. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va bien falloir que tu prévois et que tu mettes en place une bonne technique de respiration. Pourquoi Parce que la technique de, la, de respiration, et je t'en parle dans plein de vidéos sur cette chaîne YouTube, tu pourras les fouiller dans les playlists, la technique de respiration va t'aider à respirer beaucoup plus vite et à respirer peut-être aussi moins souvent. Du coup, le temps que tu vas gagner à ce niveau-là, c'est du temps que tu vas avoir pour justement déglutir et avaler ta salive. d'accord Donc ça, c'est la première chose que tu peux faire. Pour améliorer ta respiration, je t'ai fait un guide d'ailleurs sur la respiration que je te propose de t'envoyer gratuitement si ça t'intéresse. Je t'ai mis un lien dans la description, il se trouve juste en dessous. Il as juste à cliquer dessus, mettre ton adresse mail et ton prénom. Alors, fais juste attention aux spam, aux indésirables, à l'onglet promotion. Des fois, mon mail, il arrive un petit peu, il est mal classé dans les boîtes mail. Donc, va bien vérifier euh, si tu ne l'as pas reçu dans ces boîtes-là et surtout, réponds-moi, envoie-moi juste un petit message « Ok, merci » ou « Bien reçu » comme ça. je saurai que tu as bien reçu tes exercices et notamment pour améliorer ta respiration. Donc, la première chose que tu peux faire, on l'a vu, c'est d'améliorer ta technique de respiration pour gagner du temps et pour que tu en aies pour la, euh, la déglutition. Maintenant, la deuxième chose que tu vas pouvoir faire, eh c'est essayer de comprendre comment fonctionne pour toi ton processus de salivation. Ce qui se passe, c'est que il y a des gens, je sais, qui salivent plus, d'accord Et euh, il y a des, certains moments qui vont faire que tu vas sur-saliver. Et le truc, c'est que si tu salives de trop, eh ben, tu vas avoir besoin de déglutir beaucoup plus souvent. Et ça, ça va te pénaliser quand tu chantes. Un exemple, par exemple, je connais une personne, quand elle boit des boissons sucrées, euh, elle salive beaucoup plus. Elle a la, tu sais, la bouche un peu pâteuse comme ça, et en fait, elle se met à saliver, à saliver, euh, parce qu'elle a bu une boisson sucrée. Alors le truc, c'est que là, la grosse erreur, c'est que si tu bois un soda sucré juste avant de chanter, qu'est-ce qui va se passer Tu vas enclencher un processus de salivation, et ben, du coup, tu vas te retrouver encombré avec toute cette salive à gérer. Donc, Là, il va falloir que tu trouves. d'accord Là, je te donnais cet exemple d'une personne euh, avec euh, les boissons sucrées. Il y a d'autres personnes, C'est euh, les épices. ce sont les épices. Quand elles mangent épicées, eh bien, ça les fait beaucoup saliver et euh, du coup, elles se, elles se retrouvent à être encombrées quand elles chantent. Il y a d'autres personnes, c'est euh, quand elles mangent euh, certains produits l'été par exemple, ça, ça, ça leur fait euh, euh, bah, produire de la, de la salive aussi. Donc ça, je dirais que là, c'est toi qui vas devoir apprendre à connaître ton corps. Essaye de repérer qu'est-ce qui te fait saliver plus que d'habitude. Et euh, Une fois que tu vas avoir repéré ça, eh ben, tu vas éviter du coup de manger ce genre d'aliment typiquement juste avant d'avoir une prestation chantée parce que comme tu l'as compris à travers cette vidéo, pour la déglutition, on ne peut pas faire grand-chose. Il n'y a pas de technique spéciale. Donc, voilà ce qu'on peut en retenir travaille bien ta respiration pour respirer beaucoup plus vite et moins souvent ça te laissera plus de temps pour déglutir et d'un autre côté euh, vérifie que tu ne manges pas des aliments ou des boissons juste avant de chanter qui vont te faire sursaliver et du coup qui vont t'encombrer Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo alors si ça te plaît N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, comme ça tu seras informé de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir et il y en a euh, ben, toutes les semaines des nouvelles. Active bien la petite cloche de notification. Ça, pourquoi faire C'est pour que je puisse te coacher en live. Si tu as, appuies sur cette petite cloche au moment de t'abonner, tu vas euh, recevoir un, une petite alerte quand je serai en live la prochaine fois et tu pourras venir me parler, chanter. Je pourrai te coacher en direct sur la chaîne YouTube directement dans le stream et ça, c'est vraiment très sympa de pouvoir échanger de vie de voix.